Les journées portes ouvertes, Université de Paris. Ce sont des moments importants pour découvrir ou conforter les choix des futurs bacheliers. On vient regarder, on vient voir comment c'est, on vient poser des questions. Pour la première fois, nous aurons des visites de la bibliothèque. Nous aurons la présence des assistantes sociales du CRUS pour aider les étudiants dans la recherche de leur logement ou de leur bourse. Et puis nous avons aussi la présence du Bureau des relations internationales qui va renseigner les étudiants sur toutes les possibilités de mobilité à l'étranger. La rencontre elle est très importante parce que. Il permet aux lycéens de s'imaginer dans un futur environnement et puis d'échanger personnellement avec les enseignants, avec les, autres, les étudiants qui sont déjà à l'université. On est passé par là, on est tous passés par là euh, à un moment de notre vie et euh, ça permet de revenir sur euh, des étapes importantes de notre vie et qui seront importantes aussi pour ces gens-là. plus intéressant toujours de voir les lieux que de faire toutes les recherches sur Internet. Euh, c'est important de venir voir et, et de, de sentir les lieux, les gens. C'est souvent ça leur questionnement, c'est qu'est-ce qui va se passer pour moi une fois que j'arrive dans l'enseignement supérieur. J'ai eu des aménagements est-ce que je vais pouvoir bénéficier d'un accompagnement aussi à l'université? Il faut aussi quelque part pouvoir s'imaginer dans un endroit pour voir si on s'y sent bien, si on se projette à passer plusieurs journées de sa vie. Et donc, c'est vraiment très important pour nous d'accueillir le public. Toutes les disciplines sont représentées arts, lettres et langues, droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales, sciences, technologies et santé. Université de Paris vous ouvre ses portes.